Je regarde ma minute derrière, voilà. donc je viens de l'arche de Saint Antoine. Quel est pour moi l'âge le plus important, de les défis que nous avons des oasis, on en a une multiplicité, mais pour moi, les liens, c'est les personnes, les êtres humains. Enfin, ce sont les personnes avec leur capacité de construction et de destruction qui nous ont amenés là où nous sommes aujourd'hui, c'est les êtres humains. Alors, on, a, on est tout de notre monde, c'est tout des personnes qui vivent dans la peur, dans l'angoisse, dans la soumission, dans le manque de liberté. Alors il me semble qu'aujourd'hui, ce que nous avons besoin, c'est des personnes libres, créatives, enracinées dans l'amour, des personnes qui peuvent pacifier leurs blessures, qu'on peut reconnaître leur vulnérabilité et à partir de là être fortes. Et c'est dans ça, dans ces, ces personnes-là, dans la rue, et les soutien que pour les personnes on arrive là, les oasis me semblent vraiment importants. Vous que je regarde. Il euh, y a toujours une tension permanente dans les oasis, dans les communautés, dans les collectifs, entre les besoins du groupe et les besoins de la personne. C'est des endroits de souffrance, souvent. Et c'est des endroits de créativité. C'est des endroits de conflit, c'est des endroits d'inventivité. Sans cette tension, ni les oasis grandiraient, ni évolueraient et les personnes non plus. On a besoin de personnes qui acceptent de se donner, qui rentrent dans le don, dans la recherche du bien commun, dans le service. Comment les oasis peuvent soutenir ça Donc ça, c'est pour moi l'enjeu majeur. Il, y a la, la... Il me semble que c'est le plus important, c'est cette... De... Disposition aux soins, le soin dans les oasis, les soins pour les personnes. Que souvent on fait passer les idées avant les personnes. Souvent nous faisons passer notre projet avant les personnes. On épuise les personnes parce que c'est les projets. Et c'est très demandeur. Il y a toujours un trop à gérer dans les oasis, dans, dans nos communautés. Et là, c'est important de répondre à ces trop, mais c'est important de ne pas user les personnes. Si un oasis ne met pas en place le soin, la parole libre qui circule, que la, parole, que la personne puisse dire sa souffrance, alors ces oasis ils vont à l'échec d'une semble. Parce que le, le succès de, de nos projets, ce n'est pas des projets, c'est les personnes que nous produisons. Euh, on disait un, un saint triste, c'est un triste saint. Si à Noasis, les personnes qui sont dedans ne sont pas dans la joie, ne sont pas dans, dans le temps de soi d'une façon joyeuse, qui sont dans le travail d'une façon joyeuse, je peux le dire, nous avons échoué, parce qu'on fait réproduire ce que nous voulons sortir. Nous voulons créer une autre façon de regarder la personne, une autre façon de se relationner, une autre façon de vivre, et ça commence par nous, par les personnes. Donc pour moi, l'enjeu majeur que nous avons, c'est cette disposition aux soins. Pas seulement les soins avec les personnes les êtres humains, mais les soins aussi avec la personne communautaire. Le... Nos groupes ont besoin de soins. Les groupes peuvent être dangereux pour la personne. Les groupes peuvent aider à construire, mais peuvent aussi aider à détruire. De la même façon qu'une personne peut détruire un groupe. Nous avons nous, vu plein d'exemples des groupes, des collectifs qui se cassent par des problèmes de personnes. Et si on ne rentre pas dans une attitude de soins communs, qu'est-ce que nous allons établir dans nos groupes pour soigner, pour prendre soin de la relation, de la souffrance des personnes Qu'est-ce que nous allons mettre en place pour que ça soit au cœur de nos, de nos groupes et de nos groupes Donc, euh, j'ai fini un petit peu à l'avance, je suis très fière de moi.